Bah tout d'abord, merci pour votre participation à ce nouveau webinaire InfoRisque qui introduit notre nouveau rendez-vous, les midis de la sécurité, donc 45 minutes pour se former et s'informer. Donc, Ce nouveau format vient en complément des podcasts et des articles que je vous invite à suivre bien entendu sur le site inforisque.fr. Alors surtout, n'hésitez pas à visiter également notre marketplace si vous y trouverez des solutions produits, des services pour vos problématiques de gestion des risques professionnels. Donc, et surtout, en passant par la marketplace d'Inforis, pour choisir vos fournisseurs, vous contribuez à financer tous les services que nous vous offrons gratuitement pour faire progresser la prévention et la lutte contre les risques professionnels, comme ce webinaire. Donc nous voici partis pour 45 minutes ensemble, avec donc 30 minutes d'intervention de notre invité Vincent Beau. Bonjour Vincent. Bonjour François. Donc puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, un petit détail technique, donc vous verrez en bas à droite de votre écran, donc vous avez une zone pour le chat et les questions, donc pour poser vos questions, il vous faudra donc cliquer sur l'icône avec le point d'interrogation. Alors, comme nous sommes sur un format court, j'invite celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois à voir le replay du premier épisode et d'écouter le podcast introductif que nous avons réalisé en décembre avec Vincent Beau. Donc tout cela, vous le retrouverez sur le site internet d'Inforisque avec une toute nouvelle rubrique webinaire. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour notre deuxième épisode, les raisons de la situation, pourquoi en étions arrivés là Donc, cette question vient en continuité de notre premier webinaire, donc, qui était la santé au travail, que nous disent les chiffres Donc, pour rappel, les derniers chiffres publiés disponibles nous donnent pour l'année 2019, près de 8000 accidents avec arrêt de travail, donc 40, euh, oui, 40 000 handicaps professionnels, 800 000. 800 accidents mortels, soit plus de 2 par jour. C'est aussi près de 500 000 pathologies psychiques d'origine professionnelle. Et alors, on arrive après à l'évolution sur 10 ans. C'est plus 50% d'accidents du travail mortels. 25 fois plus de troubles psychiques reconnus d'origine professionnelle. Sachant que ces chiffres sont en vérité en dessous de la réalité. Puisque, on, comme on l'a évoqué euh, lors de notre dernier webinaire, en vérité, on doit constater, on, on relève, on, il est convenu de, de dire qu'il y a plus de 70% donc de sous-déclarations d'accidents. Alors, si on ne fait rien, et ben, ces chiffres vont euh, bien entendu augmenter. Donc alors, Vincent, pourquoi en est-on arrivé là Très bien. ben, C'est la grande question, en fin de compte, qu'il faut se poser parce que euh, on a trop tendance à chercher des solutions à des problèmes qu'on n'a pas complètement compris. Donc c'est une question essentielle, pourquoi en est-on arrivé là Et euh, ce qu'on pourrait dire euh, de façon euh, assez forte, c'est qu'on en est arrivé là parce qu'on a complètement dissocié l'indissociable. Je m'explique, on a complètement explosé le concept même de santé au travail. Tel qu'il est défini par l'OMS, il est très clairement défini, la santé au travail euh, et la santé, hein, c'est un bien-être physique, mentale et sociale, et comme on l'a dit dès le départ ensemble, dans nos webinaires, même dans le premier podcast, ce sont trois composantes indissociables parce qu'elles communiquent les unes avec les autres. On prend souvent cet exemple, quelqu'un qui prend un coup de marteau sur le doigt n'a pas mal que physiquement, il aura aussi mal mentalement par l'effet de cette blessure, la privation de travail qu'elle va peut-être générer, et puis voilà, bien d'autres choses, et socialement, son groupe social va réagir à son absence éventuelle ou la survenue de cet événement. Et ça marche dans tous les sens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, une atteinte à la santé mentale aura des conséquences physiques, et quelqu'un qui se fait par exemple insulter euh, sur le lieu de travail, ça aura aussi un impact sur le groupe social auquel il appartient. Donc ces trois composantes sont indissociables, elles doivent être approchées globalement, et la raison qu'on peut tout de suite résumer, on va en expliciter les causes euh, de cette situation, c'est qu'on l'a explosé, euh, comme disaient les tontons flingueurs, la façon Pulse en miettes. Et de toutes ces composantes, celle qui l'a emportée, c'est la composante physique, et pour le dire tout de suite, ce sont les accidents du travail avec arrêt. Alors il y a cinq grandes raisons, on ne va pas toutes les citer avec détail, parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses dans le livre qui permettent de l'expliquer, mais pour aller en synthèse. Première raison qu'on peut identifier, c'est une raison culturelle. L'entreprise... C'est le monde de l'objectivité, c'est le monde de la rationalisation, c'est le monde des chiffres, c'est le monde de l'objectif, voilà, euh, des données objectives. Et donc, l'accident du travail, il colle à ces cases-là. Quelqu'un qui s'est fait une fracture parce qu'il a mis sa main sous une palette qui s'est effondrée par exemple, voilà, bah, la fracture, euh, il y a deux choses qui sont euh, absolument euh, indéniables. Un, elle existe, on n'a pas besoin de la victime presque pour savoir s'il y a une fracture, elle passe euh, une radio et on le sait. Et deuxièmement, le temps et le lieu du travail c'est survenu pendant le lieu du travail. Donc, en gros, les deux cases sont cochées. Vous connaissez tous, euh, pour certains, euh, le compromis historique de 98. C'est un accident et c'est accepté comme tel et ce sera traité comme tel. Par contre, une atteinte à la santé mentale, quelqu'un qui souffre mentalement par sa surcharge de travail, la façon dont il ne se sent pas considéré, pas reconnu, ou les violences verbales, ou le harcèlement auquel voilà, il est sujet, elle est sujet, sujette, ça, ça ne se voit pas, ça s'écoute. Une blessure physique se voit, une blessure psychique, mentale, s'écoute. Et là, on est dans le domaine donc, du subjectif, au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça dépend du sujet. J'avais un, un, un, un ami préventeur qui euh, m'avait donné cette anecdote. Euh, on lui avait dit un jour, face au fait qu'un salarié était allé voir un médecin qui avait diagnostiqué un choc psychologique suite à une agression hein, forte qu'il avait reçue au travail, Présentant son certificat médical initial qui fait état d'un choc psychologique, euh, la personne en face qui avait reçu ce certificat lui a dit « Non mais attendez, ce n'est pas un médecin qui vous a écrit ça, c'est votre greffier. Il a juste pris note de ce que vous lui avez dit. » je ne reconnais pas la lésion psychique comme je peux reconnaître une radio ou un examen qui aurait pu me fournir, objectif. » Donc en fait, l'entreprise, c'est le monde du rationnel, c'est le monde qui est dominé par la présence à sa tête hein, de techniciens, de financiers, de gens qui voilà, sont euh, portés par le, euh, des réalités objectives. Et quand vous amenez une réalité subjective, eh ben vous êtes anticulturel presque. On va dire ça comme ça, c'est comme si vous donniez un couteau à une poule. Quoi. Elle sait que ça existe, mais elle ne sait pas quoi en faire. Donc voilà. Il y a un médecin qui m'avait dit aussi ça, j'avais beaucoup aimé, il m'avait dit « Vincent, ce qui ne se voit pas, n'existe pas. » Et il déplorait que ce soit le constat qu'il fasse. Donc, première raison, une raison culturelle. Deuxième raison, c'est une raison médicale. que le, méd... médecin, le, le médecin est capable de le voir quand même, parce qu'il bah, est méde... il il il il il en capacité quand même de le, de le voir et le diagnostiquer. En fait, le médecin le diagnostique avec le salarié et à partir de ce que le salarié récite comme témoignage de sa blessure psychique. Deuxième raison, c'est une raison médicale. Donc allons sur les médecins. La médecine a longtemps complètement mis de côté euh, toutes les questions de santé mentale au sens propre. Ça a même été au début contesté comme une discipline médicale. Donc, et encore aujourd'hui, si on prend l'actualité voilà, des acteurs de la santé mentale en France, ils sont tous à reconnaître que c'est le parent pauvre de la médecine en France. Donc il a fallu un sacré temps pour pouvoir faire reconnaître comme une vérité euh, médicale l'existence d'une lésion, d'un traumatisme psychique. Euh, donc ça, deuxième raison, c'est qu'on est arrivé bien après euh, les, euh, la reconnaissance des atteintes physiques, euh, on est arrivé bien après sur la reconnaissance euh, officielle des atteintes psychiques, et même étant fait, celle par en pauvre des moyens, des ressources, on les voit encore témoigner, certains même faire des tribunes, des grèves de la faim, pour dénoncer le manque de moyens dont ils souffrent. Troisième raison, c'est une raison de représentation sociale. Alors je m'explique on est dans une société qui survalorise la résistance à l'effort, la résistance à l'épreuve, même la résilience après l'épreuve, de pouvoir surmonter ce qui a été vécu, le traumatisme, et d'en faire quelque chose de bien voilà, pour soi et les autres. Donc, on va dire ça comme ça, on survalorise les forces mentales. Et bien encore aujourd'hui… Si la personne, pas enfin, si la personne euh, souffre enfin, ou dénonce une, une souffrance comme ça, c'est quelque chose qui lui incombe parce que c'est une personne faible ou une personne qui n'est voilà, qui qui pas euh, voilà, apte, je dirais, euh, comme tout à chacun, à faire son travail et non pas le travail qu'elle fait. C'est tout à fait ça, François, on va dire ça mmh. comme ça. Quand quelqu'un vient avec une fracture, voilà, de, euh, un bras fracturé, on ne va pas lui dire « Ah, ben, cette fracture, le fait que tu aies cette blessure-là et cette intensité, ça vient de toi, de ton os, de ta peau, de, de tes muscles, ça vient de toi » il euh, n'y a pas de problème, cette fracture, elle viendra de la palette qui lui est tombée dessus, il n'y aura pas de débat sur le fait qu'on puisse ne pas avoir mal face à ça. Par contre, quand quelqu'un vient avec une atteinte psychologique en disant « je ne me sens pas bien, je suis en état dépressif pour des troubles qui sont d'origine professionnelle euh, », euh, dès qu'il sera, dès que cette personne-là sera dans cette expression d'atteinte à sa santé, immédiatement, on va remettre en cause sa fragilité intrinsèque. Les raisons intrinsèques à cette personne, qui font qu'une autre, peut-être même, et pire, s'il y en a d'autres à côté qui n'ont pas, malgré par exemple le même climat social dégradé, ou la même charge de travail exubérante, quoi, qui n'ont pas craqué, pour le dire comme ça, donc celle ou celui qui craque, prend, en même temps qu'elle fait part de sa blessure-là, beaucoup pour elle au regard des autres, la question, comme vous le disiez François, de sa fragilité, euh, de sa, son incapacité à euh, entrer positivement en relation avec les autres, son associabilité, pour le dire autrement. Donc, voilà, on pense toujours que c'est une faiblesse individuelle qui domine, et la preuve, hein, même encore aujourd'hui, les choses changent, mais euh, faire part, il ne fait pas toujours bon défaillir psychologiquement, pour le dire comme ça. Alors que dire « je me suis cassé la jambe en ski », personne ne viendra vous dire « tiens, c'est dû à une difficulté, euh, à, à une défaillance personnelle euh, que d'autres auraient survécu, ou en tout cas surmonté à votre place. » Donc, une représentation sociale très forte. Et on voit bien, dès qu'il y a euh, des fortes atteintes à la santé mentale des personnes, dans le pire des cas des suicides d'origine professionnelle, hein, euh, tout de suite, la question de l'individu, de sa fragilité intrinsèque, de ses équilibres personnels sera invoquée. Parce que quand même, pour rappel, les... Vincent, peut-être un petit éclairage là-dessus. La question des suicides, on, on, il faut qu'on remonte déjà dix ans en arrière avec les affaires d'Orange, je crois, hein, qui étaient la oh, l'affaire Orange au départ. Hein. Bon, on a Renaud en cours, on a Orange, on a 2009-2010, oui. voilà, cet euh, énorme traumatisme euh, pour, euh, évidemment, euh, c -c -c cette épreuve incroyable que les victimes, les familles de victimes ont dû affronter, et puis euh, le traumatisme de toute une société qui s'est découverte face à des atteintes au travail qui n'étaient plus directement euh, des atteintes issues des outils de travail pour le dire comme ça quoi, mais des, de l'organisation du travail. Donc voilà. Troisième raison, la quatrième raison qu'on peut citer pour expliquer ces chiffres, en plus de, des trois précédentes, c'est euh, les euh, exigences de productivité court terme qui n'ont fait qu'augmenter. Donc on est dans une compétition internationale qui remet tous les acteurs de cette compétition-là face à un regard extrêmement précis et à très court terme de leur productivité. Et pour faire simple. Si je veux écouter un salarié une salariée pour savoir comment elle vit son travail, ce que je ne peux pas voir et que je ne peux qu'écouter, eh bien, il faut du temps. Et ce temps d'écoute, pour celui qui écoute et pour celui qui est écouté, se fait forcément au débit, on va dire ça comme ça, mmh. du temps qu'il aurait pu passer à continuer à travailler. Donc les moyens nécessaires... C'est une, une heure de productivité qui est enlevée. Euh, sur Exactement. Les personnes qui échangent ensemble. C'est ça, et quand tous les jours vous avez à rendre des indicateurs de résultats qui sont à la demi-journée, parfois même avec des KPI, comme on dit aujourd'hui, qui sont à l'heure, eh bien, euh, allez légitimer le fait que vous avez réuni votre équipe pour parler d'un problème d'organisation ou de relation hein, au travail, euh, et que pendant ce temps-là, ben, vous n'avez pas pu, et c'est mécanique, produire ce que vous auriez pu produire si vous étiez tous en poste. Tout le monde sera d'accord pour dire que c'est bien de le faire pour assurer la productivité de demain, mais quand les, objets, quand les exigences pardon, de productivité sont aussi fermes et aussi à court terme, euh, eh bien vous faites disparaître la capacité des équipes à pouvoir le faire. Et dernière cause qu'on peut identifier, c'est une cause extrêmement forte, une raison extrêmement forte, c'est une raison assurantielle. Je m'explique, c'est que euh, les entreprises aujourd'hui sont directement imputées sur leur compte employeur par la survenue d'accidents du travail et d'autant plus qu'ils génèrent des arrêts. Mais il n'y a aujourd'hui euh, aucune capacité simple, comparable, de pouvoir faire reconnaître une atteinte mentale au travail, un trouble psychique professionnel, par les canaux de reconnaissance existants. Donc dès le départ, les accidents du travail ont été reconnus, les maladies professionnelles qui étaient toujours des atteintes physiques, hein, on peut diagnostiquer voilà, un cancer par, de façon objective, parfois même les victimes l'apprennent par leur médecin. Donc, euh, on n'a pas besoin de la victime toujours pour pouvoir le diagnostiquer, mais euh, elles avaient une survenance différée, et eh bien si vous regardez bien, la reconnaissance a été différée dans le temps, les accidents ont été reconnus, et les maladies professionnelles en 1919, bien plus tard, et eh bien les atteintes à la santé mentale, elles aussi, euh, ne pèsent pas assurantiellement. Donc voilà pourquoi, comme c'est euh, euh, l'accident du travail, si vous regardez aujourd'hui, 93% des atteintes à la santé mentale, qui sont reconnus par la Sécurité sociale au régime général, ce sont des accidents du travail, ce serait vraiment faire une grave erreur que de croire que 93% des atteintes sur le travail ne sont que des accidents. C'est qu'il y a toute une partie des atteintes à la santé mentale qui ne remontent pas. Et comme on le dit en gestion, ce qui ne compte pas ne se compte pas. Donc, eh elle passe complètement à la trappe. Et voilà pourquoi ce concept a été explosé en miettes. C'est voilà la... le, le fameux passage que vous évoquez aussi dans votre livre, c'est le, le passage finalement du traitement de la santé au travail qui est passé au, on va dire au concept de sécurité au travail. Complètement François. On a oublié la santé. C'est-à-dire que la sécurité au travail, si on veut la définir telle qu'elle s'est intégrée, d'ailleurs ce qui serait intéressant, enfin c'est toujours intéressant de le regarder, elle est définie nulle part. Il n'y a pas une norme qui définit la différence entre la sécurité et la santé au travail. Ce n'est pas défini dans le code du travail. Donc on mélange ces mots les uns après les autres. Mais empiriquement, qu'est-ce que la sécurité au travail C'est la prévention des atteintes physiques directes issues du travail. Point. Et la différence entre la sécurité et la santé au travail vient de toute cette approche globale qui se fait ou qui ne se fait pas et qui se réduit aux accidents du travail, aux maladies professionnelles seulement. Alors... Je dirais que c'est un... passionnant, mais euh, passons un peu aussi sur la. Je dirais des, des points qui sont quand même euh, essentiels. C'est que, voilà, on a dissocié l'indissociable, dites-vous, avec le concept justement de santé au travail qui a explosé de manière, euh, voilà, du, du, du puzzle. Mais après, euh, on arrive finalement à ces questions de conséquences. Hum. avec cette question de prévention subie en silo. Donc, malgré les, les, ces six enjeux qu'on a vus la dernière fois dans notre dernier entretien, qui sont des enjeux essentiels et que toutes les, les entreprises, euh, je dirais, prennent, euh, je dirais, sont tout à fait conscientes, je dirais. Ben, voilà, aujourd'hui, euh, force est de constater, je vais donner cet exemple. Hein. Vous faites une, une réunion, vous faites un salon et vous dites euh, à toutes les personnes présentes, employeurs, préventeurs, repentants du personnel, salariés, vous dites, euh, est-ce que la santé au travail est euh, un levier de performance pour l'entreprise Tout le monde vous dit oui. Avec ces phrases magiques, la santé des salariés, c'est la santé de l'entreprise, etc. Tout le monde est d'accord en salle. Remettez tout le monde sur le travail après cette réunion-là, avec les mails en retard, la charge de travail en retard, avec les situations dégradées, les machines qui en sont en panne, etc. En gros, la santé au travail mais tout le monde d'accord en salle, et ça emmerde tout le monde quand il s'agit d'en faire sur le terrain. Quand il s'agit effectivement de la faire vivre, c'est très difficile. Donc on a une prévention qui très souvent dans les faits, pas dans les paroles, une prévention qui est subie. Et la preuve, voilà, aujourd'hui, les grandes écoles de la performance, les grandes écoles euh, euh, euh, d'ingénieurs, les grandes écoles commerciales qui sont les leaders de demain, n'ont pas du tout intégré la santé au travail dans leur enseignement, du management de la performance des unités vers lesquelles ils se destinent. Même si beaucoup de gens essayent de faire beaucoup de choses, mais on voit bien que c'est une demande qui est poussée par les préventeurs et qui n'est pas demandée par les futurs utilisateurs. Donc il y a dix conséquences, on pourrait dire ça comme ça, François, à cette situation-là. Quand on dit euh, euh, à un employeur, je vais vous proposer de lancer un grand plan santé au travail, franchement, hein, il pense beaucoup plus burn-out, suicide professionnel, risque juridique, civil et pénal, et puis coût, que performance. Donc, les dix conséquences directes qu'on peut signaler, c'est que, ben, premièrement, on a encore des entreprises qui font peu, voire même certaines qui ne font pas de prévention des atteintes à la santé au travail. Et c'est encore plus particulièrement visible, par exemple, dans les fonctions tertiaires, quoi, où elles, n'étant pas face à des machines-outils, à des process dangereux, etc., sont capables de vous dire Bon, je fais mon document unique parce qu'il en faut un, mais chez nous, il n'y a pas de risque. Parce que l'organisation, le stress, tout ce qui peut constituer une charge mentale directe hein, sur les salariés, n'est pas prise en compte. Donc, il y a plein d'entreprises qui font encore peu ou rien, alors que toutes les entreprises cherchent de la performance, si je ne m'abuse. Deuxième conséquence, c'est que l'explosion de l'approche globale de la santé, avec ses trois composantes, a explosé l'approche globale des situations de travail. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui C'est que toute personne au travail... Alors voilà, il y a plein de modélisations possibles, mais celle-ci au moins a le mérite d'avoir. Euh, voilà, C'est un, un, un, un dénominateur commun à beaucoup de ces modélisations. On sait que toute personne au travail, en situation de travail, est soumise à quatre types d'environnement. Un environnement technique, en gros, son poste de travail, ses outils de travail, son éclairage, les produits chimiques qu'elle utilise, etc. Donc l'environnement technique objectivable. On n'a pas besoin de l'avis d'une personne pour pouvoir dire que le sac qu'elle porte fait 30, 40 ou 50 kilos. Deuxièmement, il y a un environnement organisationnel autour d'elle. Donc, cet environnement, c'est quoi C'est la façon dont son travail est organisé, planifié, les ressources, les moyens qu'on lui donne, mais aussi l'autonomie qu'on lui donne. Voilà. Donc, euh, les compétences qu'on lui donne, etc. Donc, voilà, c'est l'organisation euh, du travail qui est dans le service ou entre les services, parce que beaucoup de services se donnent la main l'un l'autre. Donc, des questions de coopération aussi de travail. Donc, ça, c'est un deuxième environnement. Et celui-là, vous voyez tout de suite, il est subjectif, contrairement au premier. Troisième environnement c'est l'environnement relationnel. Ça, c'est la façon dont les personnes vivent leurs relations les unes avec les autres, avec les clients. Pour les personnes qui reçoivent du public, c'est un gros sujet. Euh, entre eux, entre pairs, avec euh, les relations hiérarchiques euh, top-down. Donc, l'environnement relationnel, c'est aussi le sentiment d'avoir une équité de traitement, femme hommes de non-discrimination, de respect de la dignité. Donc ça, troisième environnement. Et le dernier, c'est l'environnement conjoncturel. C'est quoi c'est tout ce qui peut menacer ou favoriser le développement et la projection de l'entreprise et donc des personnes qui y travaillent. La perte de compétitivité ou la, le gain de la compétitivité, le rachat, une fusion, voilà. ou même, pour le citer comme ça, une pandémie. Donc, de la même façon, François, que toutes les dimensions de la santé, ces quatre environnements qui sont distincts par nature, communiquent tous les uns avec les autres. Et on ne peut comprendre une situation de travail qu'en les regardant globalement. Si vous avez, j'en prends juste un, des relations qui se dégradent au travail, vous allez avoir une organisation du travail qui va déconner, des gens qui vont plus vouloir bosser ensemble, et vous pouvez même avoir des gens qui n'ont même plus les bons outils pour bosser parce qu'ils se les piquent ou se les cachent les uns les autres. Quoi. Donc tout ceci communique en vase ouvert et pas en vase clos. Mais comme on a distingué et sorti le physique de l'approche globale, et on a sorti, pour les mêmes raisons, le technique de l'approche globale de la situation de travail. Et c'est un peu deux salles, deux ambiances l'histoire. Donc je m'explique. Vous avez un peu ce que vous disiez avec la question des, ce qu'on avait évoqué, la, la, la question des silos, c'est-à-dire on, on, ouais. euh, on met les choses côte à côte comme si elles n'avaient pas d'interaction entre elles. François, vous avez tellement raison. On a des entreprises aujourd'hui, pour reprendre le silo dont vous parlez, qui ont des responsables sécurité, pour reprendre le mot qu'on a défini tout à l'heure, qui dépendent du directeur de site et qui gèrent un document unique et tout va bien. Et on a des responsables qu'on appelle santé au travail, qualité de vie au travail ou chief happiness officer, j'en sais rien, qui dépendent du DRH, d'une autre direction, et qui ne communiquent pas ensemble, avec au milieu un document unique qui ne l'est donc plus. Quoi. Donc on voit bien que là-dessus, cette explosion du concept de santé a explosé, le concept d'analyse de, des situations de travail. Ouais, vous, et, vous avez euh, évoqué la question des, justement des, du document unique, où éventuellement dans une entreprise on pouvait se retrouver finalement avec deux documents uniques. Mais on a des préventeurs qui m'ont fait passer ça, indignés après avoir lu le bouquin, en disant « regardez, moi j'ai deux, deux DU ». Un DU classique et un DU RPS. Donc mmh. le mot U, le mot unique, euh, entre nous, François, euh, pose question. Quoi. Donc mmh. ça, voilà. comme je disais, c'est deux salles, deux ambiances, l'histoire, et ça a beaucoup de conséquences. Je m'explique aussi. Euh, vous avez quelqu'un qui se met le doigt dans la porte et qui s'écrase se, voilà, se, se, se, le bout du doigt. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là Atteinte physique, analyse technique. Donc on va regarder ce qui s'est passé, comment était la porte est-ce qu'il avait sa protection individuelle Et Est-ce qu'il y avait une procédure qui est à remettre en cause ou pas, qu'il aurait ou non suivi Donc il y a toute une mécanique, et tant mieux, qui se met en branle, entre guillemets, pour savoir ce qui s'est passé et puis trouver des réponses tambour-battant. Il y a même des fois euh, des salariés qui doivent directement faire part de leur accident, sans sa gravité, à leur plus haute direction. Vous avez un salarié qui ne se met pas le doigt dans la porte, mais qui a, par exemple, un burn-out au travail. Entre nous, François, euh, où est l'arbre des causes où est l'étude de toutes les causes organisationnelles, toutes les causes techniques, organisationnelles, relationnelles, voire même conjoncturelles qui ont pu provoquer ce burn-out Quelle va être l'analyse qui va être faite Quel entretien il va avoir avec son plus haut dirigeant pour savoir ce qui s'est passé et éventuellement les causes qui relèvent de l'entreprise qui ont généré, pour le burn-out ce sera le cas, puisqu'il sera déclaré comme tel, cette situation-là Eh bien le plus souvent, c'est rien. Je m'explique, il y a une compassion qui se fait, un traitement du retour de la personne, mais encore tout à fait récemment, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, vous voyez, sachant que j'étais sur ces sujets-là pour me dire, « Je suis dans une très grande entreprise, je suis reconnu comme ayant été en burn-out pour surcharge de travail, reconnu par les médecins, y compris le médecin du travail, et je suis arrêté en tant que maladie. Et j'ai eu aucun arbre des causes. » Et les causes organisationnelles qui ont généré cette surcharge non régulée, personne n'en parle. Donc, vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est qu'à force d'avoir séparé ces concepts, eh bien, on arrive à quoi À une vision de la sécurité qui est, voilà, si vous respectez les machines qu'on a pu optimiser, il y a eu de gros efforts qui ont été faits là-dessus. Si vous respectez les procédures, et Dieu sait qu'on en a fait. Et si vous portez vos équipements, tout devrait bien se passer. donc, on résume euh, le comportement au travail à des outils bien préparés, des procédures qui sont bien écrites et qui doivent être respectées et des gens bien protégés. Et si un accident survient, alors la question c'est quelle procédure n'avez-vous pas respectée et éventuellement pourquoi portiez, pour, ne portiez-vous pas vos EPI quoi et, et, et, Je pense euh, y, a, y a une illustration qui est, qui est excellente aussi que vous donnez dans, dans, dans votre livre où effectivement il est, il est facile pour un préventeur de dire ben « bah voilà, une, une porte de communication quelque part, c'est pas un problème de mettre une fenêtre ». Ouais. Euh, de mettre une vitre pour que effectivement quand euh, la personne voit s'il y a quelqu'un derrière et donc pas euh, effectivement qu'il y ait de collision entre le, ceux qui sont à l'intérieur et l'extérieur. Et par contre c'est très compliqué dès l'instant qu'on dit « bah oui, ça serait bien aussi d'avoir une fenêtre pour qu'on puisse éclairer l'intérieur de l'atelier. » C'est ça, c'est qu'une fenêtre pour éviter les chocs physiques met tout le monde d'accord. Une fenêtre qui elle, sur l'extérieur, permettra aux personnes d'avoir une vue sur l'extérieur, c'est aussi réglementaire par le Code du travail, soit dit en mmh. passant. Hein. Vous mmh. débattrez des heures durant sur pourquoi il leur faut, et le cycle des saisons, et la lumière naturelle dont ils vont bénéficier. C'est quoi C'est des intérêts sur leur santé mentale. Et là, il va y avoir débat. Donc, on a une, je l'ai appelé comme ça, François, une hyper-individualisation du risque, qui est issue de cette approche euh, partielle des situations de travail, parce qu'on a une déficience majeure des actions de prévention sur les causes organisationnelles du travail. Sur ce qui peut faire qu'une procédure n'était pas respectée ou respectable. Et entre nous, François, respecter une procédure qui permettra de protéger la santé et sécurité des salariés et ne pas servir le client, il y a peu de salariés qui, in fine, vont choisir leur santé versus le client dans les faits. Et même si sur tous les murs, c'est écrit « Votre santé, c'est priori... notre priorité ». Mmh. In... Et ces raisons-là, si elles ne sont pas débattues, les mêmes causes vont produire euh, les mêmes effets. Est-ce que, est que les entreprises n'ont pas aussi un peu peur d'y mettre Enfin, je fais juste une petite petite aparté, mais est-ce que les, les entreprises sont pas aussi un peu peureuses de mettre le doigt dans une dans un dans un sujet qu'elles ne maîtrisent pas Il y a cette, mais on en parlera dans les dans les solutions. Oui. Vous avez raison. C'est que dès qu'on parle organisation dès qu'on parle d'organisation tout de suite la peur c'est mince on va remettre en cause la façon dont on a managé l'activité et qu'est-ce qui va en sortir et est-ce qu'on va pas perdre la productivité qu'on gagne en tirant sur une productivité immédiate en tirant sur la charge de travail voilà. donc oui, il y a ce, cette peur de la boîte de Pandore et si on arrive à casser cette, cette, cette, cette, ce tabou en fin de compte, cette, cette déficience à pouvoir agir sur les causes organisationnelles alors on gagnera parce qu'on régulera les situations dégradées toute la productivité, la performance qui nous manque aujourd'hui et qui fait qu'on tire sur la santé des salariés. Je vais dire ça comme ça, euh, la santé des salariés, c'est toujours l'amortisseur des écarts entre le travail prescrit et le travail réel. Et pourquoi il y a cet amortissement Pourquoi est-ce qu'on accepte, en fin de compte, de bosser plus que ce qu'on devrait Apprenez ah, le droit à la déconnexion, c'est tellement évident. On signe des chartes de partout et pour beaucoup, on dit quoi aux salariés vous devez vous déconnecter, on est dans l'hyper-individualisation du risque. Enfin, on vous l'a dit, vous l'avez écrit, on vous a formé. Mais la question de la charge de travail, François, et même auprès de ceux qui s'autoproclament experts de la QVT, elle est absente des débats. Et dans ceux qui la préconisent, l'action de déconnexion, et dans ceux qui devraient la réguler, c'est-à-dire les acteurs de l'entreprise. Et donc ça, ça a mené, François, comme troisième conséquence à notre sujet du prochain webinaire, donc je vais juste l'annoncer, pas le déflorer. Oui. C'est qu'on a des entreprises qui se sont obsédées sur le zéro accident. Et là, ça a eu des apports, mais ça a eu aussi des déviances. J'en dis pas plus, et on en parle au prochain webinaire ensemble, si vous voulez bien. Oui. Et quatrième effet, euh, ben on a des préventeurs qui, face à ça, ont fait ce qu'on leur a demandé de faire et qui sont restés confinés à une approche très technico-centrée technico-centré. Considère ce qu'il y a comme accident, que maladie professionnelle, regarde l'environnement technique. Mais même si tu vois des choses organisationnelles, relationnelles qui ont pu en être à l'origine, ce n'est pas ton sujet. Et même l'ergonomie avec cette approche globale qu'elle aurait pu apporter si euh, généralement, s'est retrouvée trop souvent bloquée sur la biomécanique, c'est-à-dire les poids, les mesures, les angles, enfin tout ce que vous connaissez, qui mmh. ne remet pas en cause l'organisation du travail. Et le cinquième, la cinquième conséquence, elle, elle a été très douloureuse hein, pour le monde de la prévention, à tout niveau. Hein, mais c'est l'explosion dont vous parliez tout à l'heure, des suicides de euh, professionnels de 2009 et 2010, qui a fait naître, on les a appelés comme ça, enfin je les ai appelés comme ça dans le bouquin, deux opnis, des objets de prévention non identifiés, mmh. les RPS et la QVT. Alors les RPS, aujourd'hui, et on l'a démontré dans le livre, on n'a aucune définition normalisée des RPS. On a des gens qui parlent de RPS en pensant aux conséquences, au burn-out. On se bien d'accord quand on parle de risque psychosociaux. Merci, oui, mais pardon François. Donc on a des gens qui parlent des risques psychosociaux RPS en parlant des conséquences, c'est-à-dire mmh. du type de conséquences, burn-out, dépression professionnelle, etc. On a des gens qui parlent de risques psychosociaux en parlant des causes, donc des causes psychosociales liées à l'organisation du travail, etc. Des gens qui parlent des deux à la fois et on a des définitions qui ne se rejoignent pas. Donc moi, il voilà, y a un petit adage que j'aime bien, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Ben là, ça ne se conçoit pas vraiment bien. quoi. Et en fait, c'est toujours pareil. On a réagi de façon défensive face à ces risques. Donc, les risques psychosociaux, aujourd'hui, on se met le trouble dans leur nature même. Et puis, on a été déficients, c'est pas moi qui le dis, il y a des rapports même de la DGT qui ont été sortis là-dessus, déficients sur leur prévention primaire, toujours la même histoire, agir sur les causes organisationnelles et relationnelles, on a tellement de mal à le faire. Et deuxièmement, parce que les entreprises ne voulaient pas dire « on met en place des plans de prévention des risques psychosociaux » parce que ça marquait mal, moi je me rappelle un dirigeant qui m'a dit euh, « si je lance un plan de prévention des risques psychosociaux, j'induis le fait qu'il y en a chez moi, et je ne veux pas. » Et donc est sorti du fond de la piscine, François, comme un ballon qui gicle au-dessus de l'eau, le concept de QVT qui existait depuis les années 1970, de qualité de vie au travail, et je vais le dire pareil, c'est un peu provocateur, mais la QVT est devenue le cache sexe des RPS d'une part, donc on en parlait positivement, et alors, chose incroyable, comme il n'était toujours pas question d'agir sur les causes organisationnelles, relationnelles, voilà, même conjoncturelles du travail, on s'est mis à en faire un petit gadget qui était résumé à ça, tout ce qui est bon pour le salarié et qui ne remet pas en cause l'organisation du travail. Et alors on a vu débouler des baby-foods, des fruits frais, des conciergeries, des séances de méditation, des séances de yoga, des séances de ce que vous voulez, où évidemment... Ce n'est pas mal de faire ça. Euh, on va dire, et, et souvent, les salariés, vous savez quoi, ils me disent « mais c'est toujours bon à prendre ». Alors, entre me faire engueuler toute la journée au téléphone dans un centre d'appel parce qu'on n'a pas fait le service au client qu'on lui a promis, ne pas avoir de séance de méditation ou une salle de sieste, et me, et me faire engueuler toute la journée pour les mêmes raisons, et en avoir une, je préfère en avoir une quoi. Mais ces mesures, vous voyez, elles sont arrivées en compensation, et non pas en prévention des causes des atteintes de nature psychosociale, du en genre, compensation. Euh, suicide, suicide versus euh, baby-foot, euh, effectivement, on comprendrait bien, bon, je, je force le trait un peu, mais bon, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui, qui ne suffit pas. En tout cas, on passe à côté des causes et de la prévention primaire, et la QVT c'est en pareil. Et comme personne ne l'a définit non plus, François, parce qu'en 2013, l'année la de la QVT a défini euh, la QVT sous différentes façons, dans des pages entières, quoi. Ben, comme on dit, un pays qui n'a pas de frontières, tout le monde y appartient, donc tout le monde s'est mis à s'autoproclamer acteur de la QVT, tout le monde. Et on peut être acteur de la QVT si on donne des cours de pilates en entreprise, tout autant qu'on peut être acteur de la QVT si on a un préventeur acharné à réduire les risques professionnels. Quoi. Et c'est là que ça déconne, et c'est pour ça que j'ai appelé le bouquin comme ça, c'est un symptôme de la dérive des concepts et des pratiques, cette QVT-là. On peut citer, et puis après je vais aller vite parce que je vois le temps qui tourne quand même, quelques oui. autres causes. Ben, c'est quoi C'est qu'on a une discipline qui ne s'est pas disciplinée. On a des instances, des autres institutions qui n'ont pas partagé une grammaire commune. Voilà, euh, un vocabulaire commun. Et donc, ben, comme tout le monde dit des choses un peu différentes, personne ne peut faire autorité. Et en, en effet, induit, c'est un, un, foisonne, un, enfin, un foisonnement réglementaire. Donc on a de plus en plus de lois. Enfin, regardez François des fois, des fois c'est stupéfiant. La loi d'août 2021 a demandé à ce que les CSE soient consultés sur l'évaluation des risques et sa mise à jour. Entre nous, François, ça prouve bien que ce n'était pas fait. Je n'ai jamais vu une loi qui exigeait des choses qui étaient faites généralement. Quoi. Donc, on, on dit souvent que la profusion réglementaire, c'est le reflet de l'errance des pratiques. Quoi. Regardez ce qui est exigé, vous verrez ce qui n'est pas fait. Quoi. Donc, on a une profusion réglementaire où les employeurs se disent « mais c'est une montagne qui nous tombe à chaque fois ». En ce moment, le débat de la pénibilité, ça va, être aussi, ça va être aussi sympathique. Et puis, on a une judiciarisation croissante. Donc, de plus en plus de pression juridique sur l'employeur et sur ce qu'il n'a pas fait, parce qu'on a des juges qui voient des salariés dans des situations pas possibles et qui disent « il faut que ça s'arrête ». Les deux derniers points, la neuvième et le dixième effet, et je vais aller vite aussi là-dessus. On a un dialogue social à la peine pour agir sur l'amélioration concrète des conditions de vie au travail des salariés. On a un dialogue social aujourd'hui qui, qui se concentre beaucoup trop, à mon avis, euh, et je peux avoir tort là-dessus, hein, mais sur les questions d'emploi, sur les questions de salaire, sur les questions d'avantages sociaux, que sur la question de la régulation des situations de travail dégradées. Et ça, ben, c'est un énorme sujet. Ça veut dire qu'on a une instance en interne qui n'agit ne... qui pas pour pouvoir réguler ces situations-là. En tout cas, qui a du mal à agir, beaucoup de mal à agir. Et puis, euh, dernier point, ben, on a un client qui est absent des débats. Et ça, dans une entreprise, quand le client ne demande pas de santé au travail, euh, pas plus que nous, nous avons explicitement demandé que tout ce que nous portons et tout ce que nous avons comme matériel à côté de nous soit garanti comme ayant été produit avec un haut niveau de santé au travail, eh bien l'entreprise vit en mode subi cette exigence de prévention. Quoi. Or, eh ben, on est passé complètement à côté d'une opportunité, c'est que tout le monde reconnaît, c'est pas du tout être partisan, hein qu'il y a eu une intensification du travail jusque dans les fonctions tertiaires. Donc d'un côté, le travail s'est intensifié, et en fait, si on avait approché globalement la santé, avec, vous vous rappelez François, au premier, euh, au premier webinaire, on avait posé la question, est-ce que la santé mentale et physique est considérée de la même façon en entreprise chez vous Je crois que plus de 90% des gens ont dit non. C'est révélateur, pourquoi Il n'y a aucune raison, le code du travail est clair sur l'exigence de, euh, de, de protéger la santé physique et mentale, et non pas subsidiairement. Quoi. Bon. Eh bien, la santé au travail, si elle avait été prise globalement dans ses concepts et dans ses pratiques, elle aurait pu jouer le rôle de régulation de cette intensification du travail. Pour arriver vers une meilleure productivité globale, une performance globale et durable, et eh ben, ça ne l'a pas fait. Quoi. Donc, on est, en une... Allez, on est en panne de sens pour faire un mauvais jeu de mots, même pour les préventeurs. Pareil, je vais vite, François, je m'excuse, j'étais avec des jeunes préventeurs. Je faisais cette intervention-là, ils étaient 50, hein, tout juste diplômés. Et il y en a un qui m'a dit « Monsieur, franchement ce que vous dites c'est bien, mais moi tout ce qu'on me demande quand j'analyse un accident du travail, c'est est-ce qu'il portait ses protections, est-ce qu'il respectait ses procédures, point barre ?» Et s'il y avait une des deux cases qui était non, on ne va pas chercher d'éventuelles causes organisationnelles, relationnelles qui auraient pu l'expliciter, Eh bien on lui fait comprendre qu'il a commis une faute. Donc voilà, euh, on a une panne de sens pour les salariés qui disent « mais on ne règle pas les problèmes et on nous dit que c'est la priorité sans que ça le soit, donc on est dans l'injonction paradoxale ». Panne de sens pour les préventeurs, euh, vous, je, il y a quelques semaines, à la suite de la lecture de mon bouquin, j'ai un préventeur qui m'a écrit sur LinkedIn, j'ai décidé d'arrêter d'être préventeur parce que je reconnais dans ce que vous dénoncez ce que je ne veux plus cautionner. Et une panne de sens pour les, euh, les employeurs. Donc, on est dans une panne de sens, une panne d'efficience. On est dans un déficit aujourd'hui culturel lourd en termes de santé au travail. Mais, et je file là-dessus, ce n'est pas une fatalité. Rien de tout ça n'est une fatalité et on a dans les mains tout pour y remédier. D'autant qu'on a un alignement des planètes qui, à mon avis, est exceptionnel. Un, on a des, des clients qui veulent entendre parler de responsabilité sociétale et la santé des salariés en fait intégralement partie. Donc là, c'est un levier sur lequel on peut agir. Il n'est pas efficient aujourd'hui, mais il n'y a rien qui ne nous empêche de le rendre efficient. Donc le client commence à exiger des choses, enfin, en tout cas en attendant. et deuxièmement, mais on a des salariés qui sont dans une attente de vivre autre chose de leur entreprise. Alors, on parle de quiet-kitting, de grande démission, certains le contestent et pas, mais en tout cas, euh, voilà, la crise Covid a montré que laisser un peu de temps aux salariés pour réfléchir au sens de leur travail, et il y en a pas mal d'entre eux qui sont prêts à renoncer à un travail qui ne fait plus sens et qui n'est plus dans l'équilibre de leurs attentes globales. Donc, c'est une super opportunité hein, de pouvoir agir, puisque les attentes sont là. Le constat, si on le partage, voilà, bien comprendre, c'est bien agir. Encore faut-il le faire et en webinaire, non pas le prochain, c'est sur les politiques zéro accident et où est-ce que ça coince, mais le webinaire, je crois, c'est 4 et 5 qui suit. On sera sur les perspectives qu'on peut proposer. Voilà, et je pense que c'est surtout effectivement cette notion de, de, de solution, mais c'est vrai que les, les deux premiers webinaires étaient vraiment... Effectivement, cette, cette notion de, de bien comprendre, bien comprendre pour savoir où est-ce que l'on va. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup Vincent, le, le temps passe trop vite avec vous. <rire> J'en profite quand même, bon, avant de, de passer à la partie question, de rappeler que de toute manière, que le prochain euh, webinaire donc, qui aura lieu, le 23 janvier, donc c'est des démarches zéro, zéro accident à la QVT. Où est-ce que ça coince Je pense que là, ça va être un sujet qui ne va pas être piqué des verres. Euh, donc après, nous aurons donc euh, à la suite, donc, ça, on va parler solution donc à partir du 13 février et le 20 février pour donc, les épisodes 4 et 5. J'en profite tout de suite pour, pour indiquer quand même à, à, à nos auditeurs que la, le, la sixième, donc ce sixième webinaire qui aura donc lieu fin février, on va le, on, le, on va le dédier uniquement à vos questions. Et pour ça, de toute manière, on va mettre on va mettre des liens et on va vous le, le, le répéter dans les dans les prochains épisodes. Donc, vous pourrez, on va vous mettre en, en, en ligne un questionnaire, simplement, pour, enfin, un formulaire que vous puissiez simplement poser vos questions et auxquelles on répondra donc dans cette, dans cette partie 6. Voilà. Donc, bah, en tout cas, euh, tout de suite, euh, les questions. Voilà. Alors, même si vous avez déjà... Alors... N'y a-t-il pas également un problème d'accompagnement de l'encadrement Mais je crois que vous avez répondu à, à cette question indirectement tout à l'heure. Parce que je dis, oui, ça, ça semble important. Oui, c'est vrai Nathalie, il y a un problème d'accompagnement de l'encadrement pour vraiment bien et toutes les détecter. Pour autant, quand on va sur une situation d'entreprise qui est à dans une enquête harcèlement, une enquête de discrimination ou euh, toute autre enquête qui a trait à autre chose qu'un accident du travail et qui a atteint la santé des salariés, le plus souvent, ce qu'on entend, c'est que tout le monde savait. Quoi. On entend que tout le monde savait que cette personne-là euh, était en souffrance avec cette autre personne-là. On entendait que cette personne-là était en souffrance avec sa charge de travail, qu'elle se, qu se reconnectait pendant ses vacances, pendant ses congés, etc. Donc, on peut toujours augmenter, et ça, je vous rejoins, hein le niveau de perception, de, de, de, de capacité à identifier ces types de souffrances. Mais il y en a déjà un paquet qui est connu et pour lesquels on ne fait rien. Et euh, euh, c'est déjà en agissant là-dessus, si on agissait déjà là-dessus pour prendre ce raisonnement par absurde, alors on serait déjà plus dans la situation dans laquelle on est. Donc oui, euh, il faudrait plus d'accompagnement pour mieux les détecter, les bossons déjà sur toutes celles qu'on détecte plutôt que de se dire espérons que ça tienne et passons au sujet suivant. L'autre chose, c'est que pour détecter ça finement, il faut du temps, il faut de l'attention, de la disponibilité. Et quand on a des managers qui sont débordés, quoi, qui sont eux aussi en overwork, comme on dit, eh bien, même s'ils ont les compétences qu'ils les auraient hein, pour pouvoir identifier ces situations qui sont tellement complexes euh, à vivre, hein, pas, pas toujours à détecter. Euh, S'ils n'ont pas cette attention-là qui leur est rendue disponible, ben, ils ne les euh, verront pas ou alors ils feront en sorte de, enfin, mécaniquement de les sous-évaluer pour continuer à régler leurs urgences et leur stress à eux. François, je crois que vous avez plus de... Oui, non, parce que pour éviter de perturber votre micro, je coupe le mien, ah ouais. donc effectivement, ça coupe un peu entre les deux. Pardon donc, euh, pour vous, qu'est-ce que la QVTC en réalité Alors Aurélie, c'est un spoil un des, euh, de, du webinaire 5, mais pas de problème. En fait, qu'est-ce que la QVT Moi, je vais rester sur la qualité de vie au travail. Euh, je vous dirai pourquoi. Euh, ça ne me gêne pas du tout de parler de QVCT, mais voilà, comme on disait ensemble, je préfère réhabiliter que rhabiller le concept. Quoi. Euh, la qualité de vie au travail, c'est une perception. C'est la façon dont les gens perçoivent leurs conditions de vie au travail. C'est ça, la qualité de vie au travail. Alors, le dire comme ça, alors qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour pouvoir vous expliciter pourquoi c'est ça, je n'y arriverai pas. Euh, et puis, ça prendrait tout le temps qu'il nous reste au détriment d'autres questions. Mais euh, déjà, pour, le, le, voilà, pour vous donner tout de suite la réponse et pas vous laisser euh, à plus tard, la qualité de vie au travail, c'est une perception de ce que les salariés vivent dans leur travail. Et on pourrait résumer cette perception-là à cinq grands thèmes de questions. C'est... Est ce que les gens ont le sentiment de faire un travail qui a du sens, avec de bons outils et de bons locaux, avec une bonne organisation du travail, intra service et interservice, de l'autonomie qui leur est laissée, de la coopération, de, des compétences disponibles, des ressources disponibles, avec de bonnes relations au travail, avec un respect de leur dignité, de la non discrimination, une équité de traitement entre les femmes et les hommes notamment mais aussi une bonne ambiance de travail, qui est clé, dont on parle peu, qui ne se voit pas, mais qui, qui soude tellement d'équipes. Et cinquième dimension, avec un beau projet. Est-ce que les gens aujourd'hui, et on voit aujourd'hui la défaillance hein, des entretiens annuels, où beaucoup de gens demandent beaucoup de choses et aucune réponse ne leur est apportée, c'est trop souvent le cas. Est-ce que les gens aujourd'hui ont une projection qui n'est pas toujours un nouveau poste et une promotion, mais une projection vers une nouvelle compétence, un nouveau sujet, une mobilité géographique ou une mobilité professionnelle qui leur est proposée par l'entreprise. Donc voilà la définition au terme de voilà, tout le livre, et en particulier sur la raison de définir la qualité de vie au travail comme ça, en s'inspirant de ce qu'est la qualité de vie telle que l'OMS la définit. C'est la meilleure des réponses que je pourrais vous donner. Alors merci. On va passer. Et, euh, alors voilà, question de Mathieu. Les employeurs ne font-ils pas l'autruche sur les problèmes de santé mentale Alors ça, ça reprend un petit peu mon voilà ma question, mais je pense que celle-là elle, elle est importante quand on est dans le constat. N'ont-ils pas peur d'ouvrir la boîte de Pandore Ben il y a deux choses, Mathieu. Oui, en fin de compte, si on reprend ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il y a cette cette culture de l'objectif, de la matérialité, du factuel, voilà, qui fait que dès que c'est subjectif, on ne sait pas trop quoi en faire. Il y a cette représentation sociale qui est de dire si quelqu'un ne va pas bien et est stressé dans son travail, c'est peut-être qu'il est fragile, qu'il est asocial, parce qu'il ne s'entend pas avec les autres, qu'il n'a pas compris la culture de la boîte. Bon. Donc il y, a, il y a une autruche, pourquoi Pour tout ce qu'on a dit avant, parce que ce n'est pas dans la nature. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est ce qu'on a dit, mais juste pour le reconcentrer sur la réponse, Aujourd'hui, euh, parler euh, de santé mentale, il y a une association d'idées immédiates qui se fait avec euh, suicide professionnel, burn-out, euh, judiciarisation, procès, pénal et coup. Enfin, donc on a cette espèce de grand, euh, euh, grande association d'idées qui fait peur. Donc oui, vous avez raison, il y a une certaine peur euh, de se dire, si je reconnais ça, quelles quelle vont pardon, être les conséquences derrière tout ça. Et puis enfin, je reprends l'image de la boîte de Pandore, c'est tout à fait vrai, c'est est-ce qu'on va pas remettre en cause toute notre organisation du travail alors même qu'il le faudrait et ça euh, cette peur d'être dépassé, débordé par les moyens nécessaires à pour corriger les causes organisationnelles qui peuvent être à l'origine de ces troubles euh, liés à, à la santé psychique des personnes, ça c'est beaucoup euh, une raison euh, mauvaise, mais malgré tout de ne pas aller sur ces sujets là donc voilà, oui vous avez raison c'est... Euh, c'est souvent un sujet qui est évité, ramené à la personne en tant qu'individu. On le voit bien quand il y a une crise sur un événement grave qui traite à la santé mentale des personnes qui survient en entreprise. Immanquablement, elle sera remise en cause personnellement beaucoup plus facilement que l'organisation et ses causes organisationnelles, voire ses causes relationnelles qui auraient pu les générer. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà, j'ai mon micro qui doit être coupé, mais on va le, on va le réouvrir. Voilà, vous avez évoqué le report GOLA qui est, qui est utilisé comme base de travail pour la plupart des outils d'évaluation des RPS. Est-ce une erreur que d'utiliser ces outils éprouvés Waouh Alors Gaëtan, <rire> je vais le dire comme ça. Non, ce n'est pas une erreur, mais ces outils, ont donc ce pas une erreur, et d'ailleurs, ils vont beaucoup chercher à identifier et évaluer euh, les facteurs de risque hein, qui sont derrière euh, que vous connaissez par cœur. Par contre, on a un vrai sujet et ce sujet-là, nous on l'a résolu et on n'est pas les seuls. Hein, c'est que on a des entreprises qui ne qui ne sont plus en capacité quand elles n'utilisent que ces outils-là pour évaluer les risques psychosociaux, d'intégrer les risques psychosociaux une fois que je sais ce que c'est et on le verra dans un des webinaires 5, si je me rappelle bien. Euh, de, de pouvoir évaluer les risques psychosociaux au même titre que tout autre risque. Et je, je vois, à l'exception de l'exception, des entreprises qui sont capables de réaliser une évaluation de tous les risques avec une seule méthode pour pouvoir les positionner les uns par rapport aux autres, ce qui est le sujet même de l'évaluation des risques. Donc non, ce sont des outils d'experts, euh, ces outils qu'on peut promouvoir et qui sont très bons hein, à travers le rapport GOLAC, et il y en a d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres outils qui cherchent à identifier et évaluer euh, voilà, les, les, les foyers, les, les facteurs de risques psychosociaux, mais l'évaluation des risques psychosociaux doit se faire au même titre que tous les autres risques si on veut qu'elle trouve sa place dans l'entreprise et qu'elle ne soit pas cornérisée Pour vous le dire comme ça, Gaëtan, j'ai même vu une entreprise qui avait deux documents uniques, un document unique d'évaluation des risques psychosociaux et un autre des risques professionnels. Donc le mot unique, à mon avis, est un peu de trop quoi. Je pense que la clé aujourd'hui, c'est de faire du document unique, un document utile, qui permette à donner à tout employeur et à tout manager la vision de ces risques au regard de leur niveau d'atteinte sur la santé des salariés. Voilà. Merci Vincent. Alors, une autre question. Pensez-vous que la nouvelle loi santé-travail, notamment les liens plus étroits entre la médecine du travail et le médecin de ville, vont améliorer ça alors Vincent, euh, on va dire ça comme ça, je vais le prendre sous deux angles. Premièrement, pour beaucoup, cette loi, elle permet de pallier l'absence, le déficit de médecins du travail, en confiant aux médecins de ville des actes que la masse, la population de médecins du travail, par le fait qu'elle n'est plus suffisante, n'arrive plus à faire. Donc ça, point 1. L'objectif étant aussi de dégager du temps aux médecins du travail pour aller réaliser des enquêtes et des interventions sur les situations de travail. Ce que je pense, donc voilà, c'est euh, voilà, ce que font beaucoup des lois santé au travail, c'est de euh, trouver des réponses palliatives à l'absence de médecins du travail en capacité d'exercer pleinement leur fonction et non pas d'être seulement dans le seul cadre des visites et des reclassements. Donc euh, ça, c'est le premier point. Donc, euh, il faut trouver des réponses, c'est une des réponses qui a été trouvée. Donc, euh, voilà, on verra euh, ce que ça donne. Le deuxième point, je crois beaucoup que... Un petit mot de la fin, Vincent mon mot de la fin, c'est merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir pris votre temps de repas pour pouvoir nous écouter. Et merci à François et à toutes vos équipes pour tout le boulot que vous faites et qu'on ne voit pas et que je devine très, très bien. Pour que ces webinaires, certes, ils peuvent encore s'améliorer, mais quand même, pour arriver à faire ce que vous avez réussi à faire jusque-là, il faut le faire. Et en plus, gratuitement. Donc, il faut vraiment partager. Euh, voilà, l'importance d'un tel sujet pour pouvoir le faire est euh, comme ça. Donc, merci beaucoup, François. Voilà, J'ai hâte qu'on soit, euh, que le, le, le prochain, quand même, on soit avec le, le, les zéro accidents. Peut-être que là, on va se retrouver peut-être à 500, à 1000, n'est-ce pas, sur un, sur un webinaire. Parce que là, si, si ça ne crée pas la réaction, je ne sais pas pourquoi on parle de sécurité et de gestion des risques. Bon, en tout cas, euh, puisqu'on a parlé santé aussi, prenez bien soin de vous. et